Comment chanter dans un bar On va voir comment s'organiser, comment on peut faire pour se trouver une date, pour démarrer. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'améliorer en chantant, en publiant eh bien, des conseils, des tutos et des astuces sur cette chaîne YouTube. Alors, n'hésite pas à t'abonner, c'est complètement gratuit. Clique bien sur la petite cloche de manière à recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle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 euh, des patrons de bars eh qui ont encore l'envie de faire vivre la musique, euh, eh bien, on n'aurait tout simplement plus de, de concerts dans les bars. Donc moi, je leur, je leur tire mon, mon chapeau d'avoir toujours euh, le courage d'organiser ce genre de, de soirée. Euh, si tu souhaites euh, aller plus loin, euh, je t'ai tourné une vidéo spéciale concernant le matériel. Parce que si tu vas chanter dans un bar, tu vas te retrouver avec un micro, tu vas te retrouver peut-être avec une sono, tu ne sauras pas trop comment gérer ça. Et moi, je t'ai justement enregistré une vidéo spécialement là-dessus pour voir eh bien, quel type de micro j'utilise, comment je le branche, sur quoi je le branche. Donc, tu peux tout à fait accéder librement à cette vidéo en cliquant sur le lien qui est dans la description. Tu verras une petite fenêtre apparaître, tu connais la chanson, tu laisses ton prénom une adresse mail et je t'enverrai dans quelques minutes directement dans ta boîte mail personnelle les liens d'accès à cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et puis bien, surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao